Internet, on s'en sert tous les jours. Mais qu'y a-t-il derrière les écrans de nos ordinateurs et de nos smartphones Eh bien, Internet, c'est un réseau de réseaux d'ordinateurs. Un réseau... Ce sont plusieurs ordinateurs connectés ensemble, pas forcément dans la même pièce. Par exemple dans une entreprise, une université ou dans une ville tout entière. Et internet, ce sont des milliards d'ordinateurs reliés entre eux. Alors il y a des ordinateurs qui sont tout le temps allumés et tout le temps connectés. Ce sont ceux qui hébergent les sites web, on les appelle les serveurs. Et puis il y a des ordinateurs ou des smartphones ou toutes sortes d'autres objets qui se connectent occasionnellement. Tiens, appelons-les les clients. Lorsque vous allez sur Internet, vous ne vous branchez pas directement sur un serveur, mais vous passez par un fournisseur d'accès. Chaque ordinateur connecté à Internet a sa propre adresse pour qu'on puisse le trouver. L'adresse, c'est ça, une série de chiffres séparés par des points, c'est la fameuse adresse IP. Les serveurs ont une adresse IP fixe, tandis que votre ordinateur chez vous a généralement une adresse IP temporaire attribuée automatiquement par votre fournisseur d'accès. On peut même utiliser de fausses adresses IP pour jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais chut pour accéder à un ordinateur depuis un autre ordinateur, par exemple pour consulter un site web, on pourrait donc taper cette adresse IP. Ou bien celle-ci. Mais ce serait un peu compliqué. Alors on a inventé un truc génial. Les noms de domaines, google.fr, tv.com etc. Quand on échange des informations sur Internet, que ce soit du texte, de la voix, des photos, des vidéos, celles-ci sont découpées en tout petits morceaux pour aller plus vite. C'est ce qu'on appelle la transmission par paquets. Et c'est ça, la vraie invention d'Internet, le protocole TCP/IP. Si un chemin est coupé, pas de problème, les paquets passent par un autre chemin. Mais comment se fait-il qu'ils ne se mélangent pas, tous ces petits paquets Parce qu'il y a des petits facteurs qui surveillent tout le trafic et qui l'organisent les routeurs. Les routeurs sont des appareils situés un peu partout dans le monde sur le réseau et qui orientent les paquets pour que chacun trouve le bon chemin entre l'expéditeur et le destinataire. Parfois, quand même, il y a trop de paquets au même moment dans un tuyau, alors ça sature l'image, pixelise, le son est haché ou encore il y a de l'écho. Le ralentissement peut venir soit de votre connexion internet, soit du serveur, soit quelque part entre les deux. Et alors là, pour trouver pas facile. Sur internet, les tuyaux sont en effet partagés entre tous les utilisateurs, donc le débit dépend de la taille du tuyau, certes, mais également du nombre de personnes qui se connectent en même temps. Physiquement, internet passe par des câbles, sur terre, sous terre ou sous la mer, et par des ondes radio, via les relais de téléphonie mobile par exemple ou encore les satellites. Il y a les liaisons principales à très haut débit, qu'on appelle les backbones, les dorsales, qui traversent des pays entiers, et puis il y a d'innombrables ramifications jusqu'au tout petit bout de fibres optiques ou de fil de cuivre qui arrive chez vous par l'intermédiaire de votre fournisseur d'accès. Aujourd'hui, il y a des milliards d'ordinateurs et d'objets connectés à Internet et ça augmente tous les jours. Il faut donc tout le temps construire de nouvelles liaisons et surtout surveiller que celles qui existent fonctionnent bien et ne tombent pas en panne. C'est grâce à tout ça que vous pouvez regarder cette vidéo et bien sûr, poster vos commentaires.